Je vais te mettre la Alléluia. Alléluia. Content de te voir encore Alléluia. cet après-midi. Je ne sais pas si toi aussi tu es content de me voir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir le livre des Jacques, chapitre 1, verset 7. Et une autre personne, il va prendre Psaume, chapitre 115, verset 3. Si tu as la force, tu restes toujours pour honorer la parole de Dieu Après, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 17, et chapitre 115, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tout est grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Psalm 115, verset 3. Notre Dieu, il est au ciel. Il réalise tout ce qu'il veut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre face au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je pense que le dimanche passé, on avait commencé un nouveau thème qui a été intitulé « Les principes de la souveraineté ». Les principes de la souveraineté. Le dimanche passé, j'avais essayé de nous faire expliquer qu'est-ce que la souveraineté. Et quand on parle... Dans les principes de la souveraineté de Dieu, j'avais dit au moins quatre points qui étaient très importants. Le premier point, j'avais dit que Dieu dirige toutes choses il dirige toutes choses. Et il contrôle aussi tout. Et j'avais dit une chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois on n'a pas besoin de s'inquiéter dans des situations qui arrivent dans nos vies. Pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, je sais que c'est Dieu qui contrôle la situation qui arrive dans ma vie. Et je sais aussi que c'est Dieu qui dirige toutes les choses qui arrivent dans ma vie. C'est-à-dire, quand quelque chose arrive dans ma vie, la première des choses, je dois savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce qui est arrivé dans ma vie. Dommage aujourd'hui parmi nous, les enfants de Dieu, tu verras qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont souqués de l'hypertension, de la gastrite, de beaucoup de choses. Vous savez, non parce qu'il était tombé dans une maladie qui était compliquée, mais parce que cet enfant de Dieu-là, il pensait beaucoup. Or, la Bible nous dit que les pensées n'augmentent rien. Et ne rajoutait hein, rien. C'est-à-dire, en à tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de plonger dans des maladies qui est tirée par rapport aux soucis. Ah, mais pasteur, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, ce sont des choses trop dures. Je sais que ce sont des choses trop dures. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que celui qui dirige ta vie, c'est Dieu. Tu sais que celui qui contrôle toutes les situations qui peuvent arriver dans ta vie, c'est Dieu. La deuxième des choses, j'avais dit, personne ne peut limiter Dieu. Cela veut dire, Dieu, en tant que souverain, il n'a pas de limites. Oh, écoutez. Moi qui vous parle, j'ai des limites. Je peux faire quelque chose, je peux commencer à faire. Mais quelque part, je serai limité. Mais Dieu n'a pas de limites et personne aussi n'a la capacité de limiter Dieu. la capacité de limiter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le souverain, c'est lui qui tient toutes choses, c'est lui qui contrôle toutes les situations. Écoutez ce que Jacques a dit. Toutes les grâces excellentes et tout don parfaites descend d'en haut tu perds des lumières chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation mmh. cela veut dire je peux voir quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses quelqu'un qui est grand par rapport aux autres mmh. nous devons savoir une chose celui qui a fait arriver cette personne dans ce niveau là c'est seulement Dieu c'est Dieu cela me dit un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, frères et sœurs. Nous devons, nous devons avoir ces principes dans nos têtes. Ça nous aidera, ça nous aidera à échapper dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Personne ne peut limiter Dieu. Vous savez, c'est pour cela que j'ai toujours dit. S'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, il y a des choses que Dieu t'a déjà données, il y a des choses que Dieu t'a bénies, personne ne peut mettre des limites. Personne. Il réalise toutes choses selon ses conseils. Puis Psaume 115, verset 3, il dit ceci, Dieu fait tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Amen. Dieu fait tout ce qu'il veut. à Et lorsqu'il fait ça, il demande à personne. Il demande à Il n'a personne pour demander. Il n'a personne. Dieu permet que je souffre Je dois souffrir et il n'y a personne Qui peut arrêter cette souffrance Dieu permet que je sois Prospère et béni Je veux être prospère, je veux être béni Il n'y a personne qui peut Arrêter, cela. la personne Personne Vous savez, Dieu n'a pas de conseillers, vous savez à l'église des fois dans les comités, on a besoin de conseillers, si tu regardes dans le monde, le président, je ne sais pas, des rois, des personnes, des personnes importantes dans le monde, ils ont toujours besoin de conseillers à côté, ils ont besoin de conseillers, peut-être ce que moi je peux penser ce n'est pas bien, la pensée d'une autre personne, ça peut aider. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de ça. Vous savez, si Dieu avait des conseillers, il y aura beaucoup, beaucoup de, pers beaucoup de personnes. Peut-être toi, peut-être moi. Peut-être moi. La personne qui devait être le conseiller de Dieu, il ne m'aime pas. Lorsque Dieu veut me bénir, il dit que Seigneur, lui-là, là, je ne l'aime pas, ne le bénis pas. Et il n'a pas besoin de personnes comme ça. Donc quand ça, la chose n'arrive pas chez toi. C'est lui qui a décidé. Il a décidé comme ça. Il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de conseiller. Ça, j'ai aimé ça. Il ne doit rien à personne. Oh Seigneur, il fallait que tu me bénis dans cette chose-là. Mais pourquoi tu ne me bénis pas Mais il ne doit rien à toi. Il ne doit rien à personne. Il fait comme lui, il veut. Écoutez une chose. Tu peux faire le jeûne des 40 jours. Si Dieu dit non, ça restera. Hein? Non. Ce que j'aime dans la souveraineté de Dieu, écoutez. décision que Dieu peut prendre pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour notre bien. Amen. Vous savez, au jour d'aujourd'hui dans le monde, des personnes qui nous trahissent plus, des personnes qui nous font plus mal, ce sont des personnes qui sont à côté de nous. Ce sont des personnes que nous sommes attachés à eux. Mais écoutez, lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu l'impossibilité de te faire du mal. Amen. Il peut faire quelque chose et cette chose te fait mal. Mais la chose est pour ton bien futurement. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et l'homme. Voyons voir dans le monde. Voyons voir dans le monde. Dans, dans, dans des gouvernements, je sais pas, chez les politiciens, s'ils savent qu'il est attaché à une femme, et à, les gens n'arrivent pas vers lui, ils vont chercher cette femme-là. Et c'est cette femme-là qui va être influencée pour pouvoir détruire la vie de, de ces politiciens-là. Pourquoi ils savent très bien il est à côté de lui. Et Dieu n'a pas besoin de telle personne, Dieu n'a pas besoin de conseiller. Ma relation à moi, c'est ma relation à moi avec Dieu. Ta relation à toi, c'est ta relation à toi avec Dieu. Personne ne peut quiser l'autre auprès de Dieu. Parce qu'il connaît tout. Parce qu'il connaît tout. Oh, j'ai aimé Psalm 115. Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Écoutez, il peut bénir ton ennemi devant tes yeux comme ça. Tu vois que Dieu commence à bénir ton ennemi. Tu ne peux pas l'arrêter parce qu'il a décidé comme ça. C'est ça la souveraineté oui. de Dieu. Oui. Et premier principe, j'avais dit ceci. Tu dois croire en Christ et Jésus de tout ton cœur.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 Il est béni. Pourquoi lui, il a ça C'est lui qui a ses principes dans sa tête. Lorsqu'il va voir quelqu'un est béni, la seule et unique chose qu'il va faire, il dira, Seigneur, merci parce que tu as béni mon frère ou tu as béni ma soeur. Qui tu sait pourquoi Parce que ce n'est pas moi ni toi qui a poussé Dieu de bénir quelle personne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 c'est la jalousie. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. Une autre chose j'avais dit, frère, ce qui est en toi est à toi. Amen. Ce qui n'est pas à toi ne plus pas à ça. Frère, on Qu'est-ce qui a fait au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de familles qui sont détruites. Qu'est-ce qu'il y a fait au jour d'aujourd'hui? Il n'y a, a pas une bonne ambiance. Il n'y a, a pas la complicité dans des familles, dans des églises, dans des milliers de travail. Qu'est-ce qui a fait toutes ces choses? C'est la manque de la connaissance des principes hein, de Dieu.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 Bénédiction d'Israël est venue de loin. Dieu avait choisi un homme depuis la Mésopotamie qui est à Abraham. Il va faire sortir Abraham de là. Il va l'envoyer aller ici. Je bénirai ta descendance. Il y a d'autres personnes que nous combattons. Nous ne savons même pas le source de leur bénédiction. Voilà pourquoi des fois, Dieu aussi va te combattre. Amen.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 bien dans l'église pour lui c'est tout un problème Ah, ces jours ici l'église ça va l'église ça va mais pourquoi ça va pas marcher bien Ah, ces frères là ces jours ici je vois il commence à changer un peu ça va mais pourquoi ça doit pas être ça va pourquoi parler derrière son dos pourquoi ne pas aller vers lui Ah, frère Dieu soit loué. Je suis content de te voir comme ça. Nous devons nous devons apprendre, frère. Nous devons apprendre. Tu sais, si tu as le problème avec quelqu'un, c'est pas la personne qui va souffrir plus. C'est toi qui vas souffrir. Et c'est toi qui vas tomber malade. Là où toi, toi, tu es en train de me dire à qui comme n'a on yongi na catamutéma. Juste parce que quelqu'un est béni. Mais c'est toi, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas tomber dans la Parce que même lui, il ne sait pas comment est-ce que la bénédiction est arrivée dans sa vie. C'est Dieu qui a essayé d'ouvrir une porte. Lui-même, il n'a pas des explications. C'est Dieu qui a décidé. Depuis le ciel, Amen. Dieu lui a béni. est à toi est à toi. Ce qui n'est pas en toi, elle n'est pas en toi. Vous savez, beaucoup de personnes, ils ont l'impression que Dieu, Dieu est injuste face à leur vie. Ah mais Seigneur, depuis que je suis là. Jusqu'aujourd'hui, je vois d'autres personnes prospérer vraiment, Seigneur. Et pourtant, je suis là tout le temps à l'église, Seigneur. Est-ce que moi aussi, je ne peux pas être béni Il y a d'autres qui vont aller tourner en disant, « Pourquoi toutes ces choses arrivent qu'à moi ?» Pourquoi c'est moi dans ma vie que les choses ne marchent pas bien la personne lui-même, il va, il va entrer dans sa vie, regarder comment est-ce qu'il fait marcher sa vie. Il verra que non, face à Dieu, je n'ai pas de problème. Je, je suis quelqu'un qui marche vraiment comme un Dieu levé. Et une telle personne, il va dire Seigneur, est injuste, Dieu est injuste. Vous savez, Dieu n'a jamais été injuste face à quelqu'un. Dieu n'a jamais aimé la souffrance de quelqu'un. Je peux voir que moi, j'ai beaucoup étudié. Je suis très intelligent. Je vois une place qui traîne peut-être dans le travail, peut-être dans l'église, peut-être, je ne sais pas. Dieu va choisir quelqu'un qui est moins intelligent que moi. Il va mettre dans ce lien-là. Quand tu regardes la personne, tu m'as dit, ah, Seigneur, j'ai le, le bac et plus tous. Lui-même est le français, il ne sait pas parler cela. Pourquoi moi je ne peux pas prendre cette place-là? Frère, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes diplômes. Ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas toi tout est grâce, écoutez, la Bible parle de grâce. La grâce, c'est une quelque chose que la personne n'a pas fait des efforts. C'est une quelque chose qui est gratuite. Ça dépend pas de la personne lui-même, mais ça dépend de Dieu. Amen. Nous devons être contents. Même si je suis plus intelligent que la personne, j'ai plus de compétences que la personne. Mais la place une autre personne je dois dire gloire à dieu vous savez écoutez écoutez une chose quand tu as l'habitude de combattre les gens pour quelque chose les jours où tu seras béni les jours où dieu te donnera tu seras tellement combattu les gens vont te combattre tellement toi-même, tu n'auras pas l'idée. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. On doit apprendre à être content pour les autres. On doit apprendre à être content pour le bien des autres. On doit apprendre cela. Ce sont des choses que nous devons voir ça en dehors de l'église, en dehors des enfants de Dieu. À plusieurs reprises, j'ai regardé à la télé. Une femme, elle va tuer son époux juste. Juste parce qu'ils ont l'assurance et l'assurance va donner beaucoup d'argent. Un homme, il va tirer son époux. Juste, ils ont acheté une maison. Et ils sont arrivés pour terminer la dette. Il va dire que je vais les tuer. Comme ça, tout ça revient à moi. Ce sont des choses que nous retrouvons chez les païens. Et non dans la vie des chrétiens. Quand tu connais la souffrance. Parce que, écoutez, écoutez, écoutez une chose. Ta jalousie. Ma jalousie à moi. Ne va pas changer les décisions de Dieu. Oh. Et pourquoi souffrir pour ça? Tu ne vois pas que tu te fais souffrir. Ça ne va rien changer de Dieu. Frère, tu peux commencer à regarder frère depuis là jusque là. Juste parce que Dieu l'a béni. Frère, ni ni mm tes hommes, on pas. Pourtant, on de ça. Il y a un mot de témoin parce que Dieu est tranquille dans son trône. Et la personne aussi, il est en train, il est en train de jouir à la bénédiction que Dieu lui a donnée. Hein? Amen. Amen. Ah. Elle a mis des talents, ses talents, c'est bien, mais si c'était moi qui avais mis ça, ah, ça été encore. Là où il travaille, là il travaille, il gagne beaucoup d'argent, mais il ne fait rien avec cet argent-là. Si c'était vraiment moi, moi qui étais dans cette place-là, les choses allaient être différentes. Oh, mes frères, sœurs, si tu as des conseils à apporter à la vie de ton frère ou de ta sœur, porte des conseils. Arrête d'envier des choses. c'est la jalousie c'est la jalousie et la jalousie est contre la parole de dieu les jaloux n'entreront pas dans les royaumes de dieu vous savez il y a d'autres gens, ils ont la facilité. Quand il fait quelque chose, la chose va aller de l'avant, va prospérer. Mais peut-être toi, tu lis encore pour la même chose. Tu forces pour avoir cette chose-là. N'en vis pas. Hein? Soit-il. Tu vas vers la personne, tu demandes comment tu fais, pour, tu fais pour, que, pour que la chose soit plus facile. Deux, reste dans la présence de Dieu Seigneur, aide-moi de pouvoir avancer plus. Alléluia. Amen. Ouais, écoutez, enfants des dieux, l'église des dieux, chrétiens, nous devons changer. Nous devons changer. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. La parole du Seigneur. Amen. Ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Malheureusement, il y a aussi des gens qui sont très encadés par rapport à la souveraineté des Dieu. Dieu lui a donné... Il pense que comme Dieu lui a donné, il est devenu au-dessus de tout le monde. Personne ne peut lui parler, personne ne peut lui reprocher, parce que lui, il a ça. Or, oh, une fois, ça m'avait choqué. J'ai connu un homme de Dieu. Cet homme, quand il prêche, tu t'assois tu vois, comme si, Bao c'est un très bon enseignant. Je l'avais même invité de venir me prêcher. Il m'a dit, pasteur, pas cette année. Il m'a dit que je vais commencer l'œuvre ici en Europe. Mais, pasteur, les comportements des chrétiens en Europe manquent de respect des chrétiens en Europe. Pasteur, j'ai le papier, mais le papier, ce n'est pas un papier ici. Mais je peux commencer l'œuvre. Moi, je ne gagne pas 1 ou 2 000 euros. J'aurai peut-être des membres qui vont gagner 1 500 euros, même plus. Je vois ça ici et ces gens-là n'ont pas de respect parler comme il veut, il répondent comme il veut, je ne vais pas supporter des choses comme ça. Oui, et sais que la bénédiction des dieux est comme malpolité, que la bénédiction des dieux est comme ça Que la bénédiction des dieux ne te change pas la façon de parler au plus âgés que toi. Que la bénédiction de Dieu ne te pousse pas à négliger ceux qui ont des difficultés à côté de toi. Vous savez pourquoi c'est si le même est Dieu. C'est si le même est Dieu le soleil, c'est le même Dieu aussi qui donne la pluie. C'est le même Dieu qui a fait la lumière, c'est le même Dieu qui a fait hein, le ténèbre. Et il a la capacité de tourner les choses dans un clé d'œil. Frère, la souveraineté pas parce que tu es très intelligent. Je ne te donne pas parce que toi tu fais des efforts. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 9, 16, cela ne dépend pas de celui qui court. Cela ne dépend pas de toi. Même quand Dieu te donne, tu dois continuer à être humble. Amen. Tu dois continuer à respecter. Cela est là très important. Nous vivons la jalousie parmi les enfants des dieux. Nous vivons aussi le manque de respect, l'orgueil, la négligence des autres. Toujours parmi les enfants des dieux. Et cela, frère, est trop dangereux. Si tu dis Amen, ah je vais continuer. Ah, ah, ben. ma ma ne te glorifie pas. Ma maman. Ce n'est pas toi qui as choisi ça. Ce n'est pas toi. Vous savez, il y a des gens qui sont nés. La façon de marcher, tu vas voir, il est infirme. Mais il marche d'une manière compliquée. Il n'a pas choisi à être comme ça. Il n'a pas choisi. Tu peux demander à Dieu, Dieu, pourquoi tu as permis cela Tu ne peux pas. Puis Son chapitre 115, verset toi, la Bible dit, il fait ce qu'il veut. Des fois, les pasteurs, nous sommes condamnés à vous nous montrer de toi. Pasteur, pourquoi tu ne demandes pas Pourquoi tu n'as pas fait comme ça Ou pourquoi tu as fait comme ça Je te, je, je te donne l'explication. Dieu donne l'explication à personne. Même ton père, des fois, il a fait quelque chose, tu comprends pas ça. Si tu lui demandes, il va te donner l'explication. C'est un homme. Mais Dieu ne te doit pas des explications, frère. Dieu n'ai pas des explications. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont venues dans le monde ils n'ont jamais souffert Ils n'ont jamais souffert. Les fortunes est là, le maison, le boîtier, je ne sais pas quoi, tout est là. Et lorsque toi tu regardes et tu regardes la personne, il n'est même pas intelligent. Combien de fois on a vu ça dans les écoles Et parfois il vient dans la voiture on les dépose devant l'école. Il ne dit même pas. Bien sûr, il peut avoir français dans sa bouche. Mais il n'est pas intelligent. Toi, tu es là. Des fois, tu dis pas tu es pour que tu réussisses. À la fin, frère, à la fin, un jour, tu vas voir l'école est terminée. Vous avez tous terminé. Toi, tu n'as pas le travail. À l'arrêt de Bistier, là, tu attends combien arrive. La vie eu. Ah, ah, ah, ah. Ça va ah, Tu vas bien ah, ah, ah, ah, Ton collègue de l'école. Tu regardes. Il n'était même, même pas intelligent. Des fois, il venait à l'école. Il fait des heures du temps dans la classe. Après, il sort. Il sait quand est-ce que la voiture va venir. Il va retourner à la classe, la voiture le prend, pouf. Mais tu regardes ta vie, tu regardes ta vie à toi. Tu dis, ah Seigneur Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Frère, tu n'as rien fait, bando qui pète. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu a préparé des choses comme ça. Amen. Ah, Seigneur. Cet homme-là, cet homme-là, il est beau. Mais sa femme, elle a si malgré ce qui n'a pas de temps à faire, c'est que tu es un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un un homme viendra. Amen. un homme dis Amen, je peux qui Hébreu 4, verset 14. Hébreu chapitre 4, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificataire qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme et dans la foi que nous professons. La parole du Seigneur. Démérons fermés dans la foi. Écoutez, celui qui connaît la souveraineté de Dieu, c'est un homme patient. C'est aussi un homme de la foi. Seigneur, je vois que les choses ne marchent pas bien. Je vois mes amis prospères. Seigneur, je vois mes amis, ils se marient. Seigneur, je vois mes amis commencent à avoir des enfants. Seigneur, je vois mes amis, ils commencent à prospérer. Seigneur, je vois mes amis, ils commencent à être bénis. J'ai la foi en toi. J'ai la foi. Ça arrivera, Seigneur. Je crois toujours, ça arrivera. c'est juste les paroles des jalousies tu vois que personne il parle il parle avec la haine dans son cœur il veut montrer aux gens que malgré il a ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Frère, Dieu m'a fait grâce d'aller deux ou trois fois que tu as ça. Frère, ça ça au bout voir que l'on passe sur notre vie, parce que a un en aux gens bien et puis nous a bien et, et quand, de Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui ne t'appellent plus. Il y a d'autres personnes, c'est juste parce qu'il a vu que oh, l'état où tu étais avant, ça a changé, au lieu qu'il soit content, à partir un problème. Et toi, dans ta tête, tu vas commencer à demander mais qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai fait quoi Est-ce que je lui ai mal parlé Est-ce qu'il ne m'a pas attendu la... Frère, c'est pour cela moi j'ai un principe, j'ai une principe. Tu es à côté de moi gloire à Dieu. Tu veux partir, je te suis deux ou trois fois. Je vois que tu réussis, je te dis bye bye. La souveraineté de Dieu. Sachant que dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne permet pas toujours que nous restons avec d'autres personnes. Oui. Il y a d'autres personnes vie, leur mission peut être expirée. Frère expirée. Il ne va rien apporter dans ta vie. Il t'apporte rien. Dieu veut remplacer une autre personne qui va t'accompagner dans ta destinée. Et si toi, tu continues avec la même personne, voilà pourquoi beaucoup de vies, ils tournent en rond. Non, parce qu'il y a des personnes qui le combattent, mais parce qu'il ne prend pas le deuxième escalier. Frère, nous devons connaître le principe de la souveraineté eh? de Dieu. Amen. Cela ne dépend pas de nos efforts. Non. Frère, il dépend de nos efforts, il y a mon doute. Il dépend de nos efforts, il y a mon si cela dépendait de l'effort de l'homme... Frère... Il y a des personnes qui font des efforts dans la vie. Mais ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Il peut sortir le matin à 6h. Il rentre chez lui à 23h. Juste pour travailler. Des fois, il gagne aussi l'argent. Mais il n'arrive pas à exceller, à avancer. Parce que Dieu n'a pas encore décidé d'ouvrir une porte pour lui. Les jours où Dieu va ouvrir une porte, tout sera facile pour lui. C'est la souveraineté de Dieu. Voilà, de telles choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et Seigneur n'a pu se croyer par mot, Bonne tu as par maladie, attention. Il tu as mal Problème. maladie, tu penses à quelque maladie, <t 'intachtil> Tu verras à maladie. Tu as mal à la maladie. Tu Tu maladie. <laughs> Mais dans mon thème, il croit pas, il croit pas, tu dois croire à la souveraineté de Dieu. Pour un effort n'est pas, Yo, ça, Écoute une chose, il y a beaucoup de personnes na poto bas ça l'effort, t'es pas comme abissik à Surtout que bazar na bamo pe na bande de côté, bazar qui na bamo na bata bata t'es pas maman t'es pas yaya Mais nous on va décider. Avec mon je on à commis en charge. Au ah. euh. Mais son père, il est ici, sa mère, il est ici ou comment mm. Amen. Et beaucoup de personnes, ils ont perdu la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu ne nous fait pas du mal. La souveraineté de Dieu ne nous fait pas du mal. Et ça, la vie sont Ne nous fait pas du mal, ne nous fait pas du mal. Le problème, c'est quoi? Dans le premier principe, j'avais dit ceci. Donne toute ta vie à Dieu tu donnes toute ta vie à Dieu lorsque quelque chose arrive tu sais que toi même tu ne vas pas combattre ta vie appartient à Dieu ta vie est cachée à Dieu qui va combattre pour toi c'est qui c'est Dieu. Dieu Amen. maintenant vous voyez comment il est là elle sait que mon père m'aime beaucoup je n'ai rien à me soucier si quelqu'un vient pour me taper mon Père, il est là, et tas à c'est ce qui se passe avec Dieu, c'est ce qui se passe avec Dieu. Je ne suis pas fort, je n'ai pas de capacité, mais j'ai un Père qui contrôle toutes mes situations, qui contrôle tous mes problèmes. N'a de raison ni la montée ma passé. Allô, comment ça va? Quoi? Oh, Quand il y a une situation qui vient devant toi, c'est vrai, vrai, ça fait mal. Ça nous fait pleurer, mais la les choses. Seigneur, moi-même je ne peux pas. Regardez Christ, Christ, Christ a regardé, a regardé pour moi qu'est-ce qu'il va mourir. C'est laquelle ta volonté soit. Hein? Amen. Vous savez, je vais aller vers la fin. Nous devons bannir la jalousie au milieu de nous. La jalousie n'a pas la place dans le cœur d'un enfant des, des Dieu, Au milieu des enfants des dieux. La jalousie ne peut pas avoir la place. Amen. Non, frère. Quand tu vois quelqu'un prospérer, du Seigneur merci. Et si toi tu as l'habitude de combattre les de bénédictions des autres, si tu as l'habitude, quelqu'un fait une très bonne chose oh, au loup la ouais. oh, au la oui. mais c'est quelqu'un que tu parles bien avec lui il est toujours à côté de toi il a fait une très bonne chose il a fait quelque chose de bien au lieu d'ouvrir ta bouche pour parler de cela, pour publier ça pour dire aux gens d'un bon cœur par rapport à ce que ton frère a fait, Dieu au nom de la monte. Dieu pourquoi pour Esaioté? Eh pour Esaioté, tu vas préférer à Colomé la mutu mususu, mm. au lieu Yebité. Tu vas préférer à publier cette personne au lieu que ton propre frère qui fait des bonnes choses. Frère, la sorcellerie est là où m'a daté. La sorcellerie, c'est aussi quand tu ne crois pas dans des bonnes choses que l'autre a fait. La sorcellerie, c'est aussi quand tu n'acceptes pas les biens des autres. La sorcellerie, c'est aussi quand tu as l'opportunité de parler pour quelqu'un d'autre et tu le fais pas c'est ça écoutez parmi les grandes caractéristiques de la sorcellerie un, il y a le mensonge parce que diable est le maître du mensonge deux, il y a la jalousie la haine ce qui fait que tu ne parles pas des autres quelqu'un a fait une bonne chose frère, toi, a même un niveau, tu comment quand même un niveau tu vois ton frère Azo Balader, balader, balader, à un louc à Moussala. Il a ses papiers. Toi, tu travailles déjà. Tu sais que cette personne-là, c'est un bossé. Moussala est un Le fait qu'on soit à téléphone, au est un frère. Moussala est à Aïa 4. Tu sais quoi? Tu le fais pas. Oui, pourquoi? Parce que il y a peut-être un Aza qui est plus qu'un yo. Il y a peut-être à la trappe un il y a peut-être qu'il déjà a déjà la voiture à Kittoko, il y a peut-être qu'il déjà dans déjà la voiture à il y a peut-être Asala déjà par projet à Kedali Boso, ce qui la pistonnette l'issue sur l'auté, à Ce sont des choses, des réalités qui épargnent les enfants, hein? est Dieu. Vous combattez vos frères nous combattons nos frères des bénédictions que Dieu donne aux autres au lieu au lieu de jouir à que les enfants de Dieu frère à l'église primitive hein, toutes ces choses n'existaient pas parce que parmi eh, eux, il n'y avait pas la jalousie Parmi eux, il n'y avait pas la haine. Parmi eux, il n'y avait pas de mauvais, de mauvais cœurs. Mais quelle est l'église d'aujourd'hui? Quelle est l'église d'aujourd'hui? Quelle est l'église d'aujourd'hui? Penses-tu que ce qui y est, il y a moninga moute mamabe Penses-tu que ce qui y est L'obéli pour la mouningate, nous avons l'obéla été. Pense-t-il ce qui nous a tombé l'été, nous avons l'obéla été. Église de Dieu, nous sommes dans les temps de la fin. Ce sont des choses que nous devons revoir dans nos vies et nous devons changer. Je sais que cette chose m'apportera rien. Ça ne sert à rien que la salle en haut. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Frère, ça ne sert à rien. Viens ouais, à la ronde. Non, il y a des cerveaux. Maman. Osa ça monte, maman? maman. et cligner nos nous allons prier.